Je suis abattu. Non, j'ai loupé mon feu. On va coopérer. Salut tout le monde, dites-moi comment ça roule. Nouvelle vidéo en direction du boulot cette fois. Pour de bon, on n'a qu'un aller-retour des trucs qui tapent dans mon casque, je pense que c'est des bouts de ma veste Il va falloir que je regarde ça, oh un passe-navigo oh putain, oh putain c'est vraiment relou qu'ils aient modifié les feux dans cette avenue on peut plus la faire d'une traite mais ça à partir d'une certaine heure je pense un périph' très fréquenté que nous retrouvons ce soir Porte d'Orléans 54 minutes Porte d'Orléans c'est au sud de Paris, c'est pas loin du tout 54 minutes, comme c'est impossible C'est possible puisque c'est le cas, mais c'est... C'est chaud de s'y confronter tous les jours hein. Je ne pourrais pas oh, La dernière fois j'ai fait du... de l'interfile comme ça, j'avais une collègue derrière Alors, On sortait de la formation, il fallait qu'on repasse tous les deux au boulot et euh, j'avais une collègue derrière qui n'est pas rassurée en moto et donc j'étais en interfil mais ça n'allait pas beaucoup plus vite que ça franchement euh, j'ai fait le calme, moi tout seul euh, j'aurais fait beaucoup plus euh, dur et je lui tenais la main comme ça de temps en temps pour euh, être sûr que ça aille elle est descendue de la moto, elle avait les jambes qui tremblaient <rire> je crois que c'était sa pire expérience de sa vie mais bon On n'a pas pris de risque, je vous jure, mais j'ai été très sage. C'est simplement le une main et l'interfile qui l'a stressé. Il est pas loin de poser le genou mais. Non, je rigole. Jump Ouais, on le connaît, bien joué. Allez, nous y sommes souhaitez moi bonne chance et on rentre 6 du mat j'ai rejoint un pot improvisé alors je vous rassure j'ai bu un demi-verre mais c'est le genre de traquenard dans cette boîte quoi bonjour le matin pas facile Mais non, le bâtiment en construction là Non Ils l'ont mis à poil, j'avais pas vu le bâtiment, c'est des mecs qui faisaient des satellites là. Incroyable voilà, En revanche, je vous le dis, je n'ai aucune idée de l'état potentiel du périph' un hein, vendredi à 6h du matin. Allez, comme ça, je dirais que ça roule. Oh oui, mais quand même, hein. oh la vache. Allez, camion, vas-y, parce que là, toi, t'as chaud. Voilà, bien joué. Ça se remplit déjà quand même, hein c'est fou Punaise, 6 heures, j'aurais pas dit tu vois. Qu'est-ce qu'ils font Ces gens ils vont au travail là ouais, C'est des horaires que je pourrais voir. Oh, non. J'ose même pas y réfléchir. Hein. Oh, j'ai ouvert la visière, ça commence à mouiller sur mes yeux je pense que c'est pas bon signe on voit pas le haut détour de la défense là bas il oh, y a le marché des normes là l'impression de redécouvrir le monde quoi Gérer, du coup j'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de monde à cet là quand je rentre Il fait faire une folie là putain <rire> c'est bon c'est mon ami Il y a une par derrière je suis mort pas hein. sur une... non faut que je garde mon calme y en a pas un qui a une once d'intelligence situationnelle c'est fou Voici bah, si on va le au détour, j'ai rien dit les oiseaux j'entends les oiseaux journée <tousse> qui commence bien putain il y a déjà des gens dans la salle de sport 6h20 Ouh, le respect éternel incroyable et eh bien merci tout le monde d'avoir passé cette semaine en com ma compagnie euh, demain je pense qu'il n'y aura pas de vidéo faut que je m'occupe du SV mais étant donné que je suis pas sûr de me motiver à le faire bref rendez-vous la semaine prochaine pour la suite d'ici là portez-vous bien, mangez, dormez